C'est un peu difficile de répondre comme ça des tac euh, euh, parce que. Euh, les choses sont jamais claires, en fait, avec Picasso. Moi, je ne peux pas dire que j'ai jamais entendu Picasso parler beaucoup de Barcelone. À part le fait qu'on voyait des gens qui venaient de Barcelone assez fréquemment, et que c'était comme une espèce de lien. Et donc, j'ai même l'impression, pour moi, dans, mon, dans, mon, dans ma tête, enfin, que c'était un lien entretenu. À... avec entretenu avec un projet quoi. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui avaient des projets. C'est comme ça qu'on voit le, le truc de Nejar pour la maison des architectes, le, le projet du musée qui était un projet de Sabartès mais qui a été augmenté de, de, de certains nombres de choses par Picasso. Et puis ensuite le fait qu'on qu'on a retrouvé, enfin on n'a pas retrouvé, c'était toujours là, dans la maison de sa sœur, euh, toutes ces œuvres, n'est-ce pas, qui étaient, qui étaient restées là, d'enfance, de, ou d'autres d'ailleurs, et qu'il euh, fallait y trouver une solution. Alors il était assez plaisant de penser que faire ouvrir un musée Picasso en Espagne, on parlait pas de la Catalogne à l'époque. En Espagne, sous le nez de Franco, c'était une bonne idée pour emmerder Franco. Je, ça, je crois que c'est ce qui amusait tout le monde. Et alors donc, on a, euh, on, on, on, on s'est occupé de ça. Et euh, toutes ces toutes ces œuvres qui étaient dans, chez la sœur, il mm -hmm. y avait une légère euh, confusion. Je ne sais pas si on veut entrer là-dedans, dans le fait que, que, que les, les, les œuvres qui étaient là étaient peut-être en fait la propriété de la sœur, mais ce n'était pas possible, parce que c'était la mère, la sœur, le père, tout le monde était là dans cet appartement. Donc ce n'était pas clair, et c'était peut-être la propriété des neveux. Donc en fait, bon, c'était trop compliqué. Picasso a dit, enfin on a, on a arrangé le truc, que tout appartenait à Picasso et que donc il pouvait le donner, à, cette, à ce musée qu'avait commencé sa Barthès. Oui. Hein? Et ensuite, euh, tu, tu, tu vois qu'il fa, il fa, il fallait faire quelque chose pour rééquilibrer, enfin et que donc un certain nombre de choses ont été données aux enfants villato pour les remettre un peu... Euh, rééquilibrer... Euh, pas quoi. Bon, c'était un peu particulier, mais... C'est un peu bizarre, mais bon, pourquoi pas Et euh, à part ça, c'est la seule préoccupation autour de ce musée dont j'ai pu entendre parler. Et, et, euh, et le fait et, et par, à part ça, le fait d'avoir vécu à Barcelone, est-ce que, que c'était si important que ça ou pas ou quoi ou quest euh, Je crois que c'est assez bien résumé dans le titre du livre qu'avait fait, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, tu sais, euh, Picasso avant Picasso. Alors, c'est l'idée, c'est qu'en fait, Picasso, c'est pas Picasso à hein, Barcelone. C'est Picasso, c'est à partir de Paris. Là, ça devient Picasso. Il a trouvé tout ce qu'il pouvait imaginer et plus à Paris, dans la première partie. Et ensuite, il, il a commencé, à, après avoir été à Gossol et à Horta, euh, de se décrire lui-même plus, plus personnellement, et c'est là qu'a qu démarré Picasso. Quoi. je crois que c'est, et, et, et euh, il, il a dit, mais tu peux le citer de tout le monde, à hein, droite à gauche, qu'il a dit que c'est à Horta avec Payares qu'il a tout appris. Et ce qu'il a raconté, c'est que quand, quand il était encore à Barcelone, les gens en étaient encore à, à Aubrey-Birdsley, et c'est pour ça qu'il voulait aller en Angleterre, et tout ce genre d'artistes de, de, de anglais, vous savez, et puis bon, une fois arrivé à Paris, on voit bien que c'est pas ça qu'il faut faire, quoi. Mmh. Et puis alors, il s'est cogné un peu à, à, à voir un peu Van Gogh, euh, je ne sais pas quoi, Gauguin, machin, ceci, cela. On voit que qu'il dit, tiens, il euh, euh, faudrait essayer un peu ce truc-là, là. là. Et les, scènes de, les scènes de cabaret, les avec très colorées, les danses, les chanteuses, les ça, c'est vraiment, euh, c'est vraiment... Chose. Mais au bout d'un moment, ça a ses limites, parce que c'est aussi, c'est plus commercial, c'est assez, assez, euh, assez euh, euh, décoratif, et, euh, et il dit non, non, ça c'est pas ça va pas, ça va pas, c'est pas sérieux, il faut euh, revenir à l'essentiel. Enfin là on déborde complètement, parce que ça n'a rien à voir avec euh, Barcelone, mais ça a à voir avec Gossol, avec, euh, Gossol et, enfin, et avant euh, Horta. Et Horta, euh, c'est clair, ils, ils sont dans le dénuement le plus Extrême, donc avec rien, il faut faire quelque chose avec rien. Mmh. Et c'est comme ça qu'on réduit la palette des couleurs complètement à zéro. Et c'est la terre. Mmh. C'est la terre, c'est tout et c'est super important. Ce, cette idée d'éliminer, de, de, de revenir à, non seulement à l'essentiel, mais à l'essentiel de les, du, de, du matéri des matériaux, de, la, de, les, de, la, de, le, de ce qu'on peut faire avec rien. quoi. Mmh. Et de signifier plus. Ayares et son fils, on le voyait très souvent, une fois par an au moins. Et c'était était extrêmement gentil. Et son fils était très marrant aussi, mais c'était très différent. Mais le. le Manuel Payares était, était, était euh, très silencieux, très calme et, et il, il, il, il ne disait presque rien mais il était très très très euh, agréable, très gentil. Très, on on l'aimait bien, quoi. C on pensait que c'était quelqu'un de la famille. Quoi. C'était son, son vieux pote quoi, son vieux copain, euh, Saint-Barthès, il, il, il était toujours là. Alors il était là, il, il se posait, euh, bon, bon. et puis euh, ça pouvait être, ça, ça dépendait des moments, ça pouvait être son souffre-douleur, sa tête de turc, son copain, son meilleur ami, ou euh, toutes sortes de... Il, il lui faisait passer par tous les états possibles, et imaginables, et l'autre il en... Il enfin, disait rien. <rire> Ça fait vraiment très, très longtemps que je suis pas revenu là-dessus. J'ai lu ça il y a très longtemps. Ça m'a pas absolument renversé. Il mmh. euh, y a probablement des choses qui sont anecdotiquement assez intéressantes, mais ça fait dans l'anecdote, quoi, mmh. Mmh. Plus, pour la plupart, ou de la poésie. Mmh. Et c'est le cas d'un grand nombre de gens qui ont écrit, qui se sont lâchés sur Picasso. Et euh, finalement, euh, je ne sais pas ce que ça nous apporte, ça, ça ne révèle pas grand-chose. C'est le secrétaire du parti. Enfin, ce n'était pas exactement ça, comme on appelle. Le, il avait été mis en place par le parti pour être le secrétaire de Picasso, le politique de Picasso. Au départ. Hein. Et puis ensuite, il y, a, il y a eu un moment où il a disparu de la circulation. Et puis quand justement, quand Sabartès est décédé, eh bien il a, il a fait. Je ne sais pas comment il est, il est réapparu à la surface. Mais moi, ma, euh, Miguel, je ne l'ai jamais vraiment connu. Parce que justement, il a, il a, il a fait surface quand moi j'étais plus disparu. Mais enfin, c'était un brave flip. Hein. C'était un type assez. assez euh... ouais, bon, je faisait ce qu'il pouvait, quoi. Il était. C'était il euh... le secrétaire. Très bien. Mais c'était dans le cadre tu sais, des réfugiés et tout ce truc-là, principalement. Il, il était. Il était euh... C'est d'ailleurs assez curieux. Il était, il était donc euh, envoyé par le, le PC euh, espagnol. Et un truc incompréhensible, c'est pourquoi est-ce que Picasso est à l'esprit dans le PC français au lieu de se mettre dans le PC espagnol, c'est totalement incompréhensible. Tant qu'à faire, il aurait mieux fait dans le PC espagnol, ça avait une valeur plus importante, même si c'était foutu en l'air qu'il en, qu en restait trois fois rien, que la République était en mille miettes. Mais Il avait quand même été ministre de la République, hein, Picasso. Enfin, il n'était pas ministre, mais c'est la même chose. À l'époque, on disait directeur du Prado, c'est ministre des Beaux-Arts. Hmm En ce qui concerne la photographie, là, pour Picasso, euh, il y a différentes périodes. C'est comme, comme avec tout. Dans, il y a différentes périodes d'intérêt ou, ou de ou de ou de d'utilisation ou de non-utilisation, enfin, des moments. Il y a différents moments. Alors, c est, c est, ça, ça vient de temps en temps. C'est pas c'est pas permanent. La première la première époque, la première étape, si on peut dire, c'est quand il fait il il il, voit, il comprend que ça existe que c'est assez simple c'est pas très compliqué et, et euh, il fait il fait des il fait des photos de ses tableaux il fait des photos de il fait des photos de de comment, de mise en scène qu'il fait lui-même n'est-ce pas avec des des objets des, des dessins des découpages et tout ça et qu'il photographie et ça c'est assez assez curieux parce qu'évidemment C est, c est, c est, on ne connaît, si on peut dire, cette œuvre-là que de cette façon-là. Elle n'a jamais existé véritablement. C'est un instantané d'un moment. Et, et quelques-unes de ces, de ces photos-là sont en plus retravaillées, redécoupées, euh, euh, euh, redessinées, etc., refotographiées. Et euh, bon, il, il, il, on voit qu'il joue avec cette histoire. Mais aussi, c'est un. un c'est entre un instrument de travail et un instrument de création. Ensuite, il bon, y a, y a, y a là, des photos euh, que, comme de, ils sont de famille, anecdotiques. Bon. Et, euh, et puis, avec, avec euh, Doramar, je recommence à faire des expériences des, des, de traitement de, de labo. Quoi, hein. Et comme elle, elle, elle, elle, elle se débrouillait vraiment bien dans le labo, ça a permis de faire des essais un peu particuliers. Bon. Bon, ça, c'est intéressant, et, et puis et puis euh, plus tard, il euh, y a les expériences, avec, mais qui sont provoquées par les photographes eux-mêmes, de droite et de gauche, John Milley, euh, euh, Duncan qui photographie tout à la maison, André Villers qui fait tout un truc, euh, qui est un mélange, c'est-à-dire qu'en fait, André Villers, c'est un mélange entre Picasso qui donne des éléments et André Villers qui, qui part en, dé, en délire très marrant et qui fait une espèce de combinat de, de, de, de tout ce truc. C'est une participation. C'est un, une œuvre à quatre mains, quoi, si on peut dire, mais ce n'est pas toujours clair qui fait quoi. Lucien Clergue a fait, a, a fait des tas de photos comme ça, de, disons anecdotiques, de, de moments, d'instants, de, de, hein, d'instantanés. Et puis d'un autre côté, il a fait des choses lui-même, qui, qui étaient sa, la, sa, ses poursuites personnelles. Et, euh, bon, mais dans le cadre de de ces espèces de choses documentaires, si on peut dire. Il, il est pas mal, mais c'est pas, pas un des meilleurs. Duncan, c'était un, un photographe professionnel, comme on l'entendait à l'époque, un photojournaliste, hein, professionnel de haut très haut niveau, qui avait fait de la photo euh, d'illustration, de euh, conflits, de guerres, de, de combats et de, et de trucs euh, extrêmement violents dont il se sortait. Et, et il a pris quelques balles quand même, mais euh, il, il, a, il était donc euh, courageux, professionnel et... On peut dire que Picasso le respectait parce que c'était un mec. Hein? Mais en même temps, c'était un chat. Alors, il pouvait, il pouvait, il allait partout sans bruit, mais il était là tout le temps. C'est comme les chats. On ne savait pas s'il était là, il n'était pas là, il était là. Et le fait qu'il était vraiment qu'il était, un, un, qu était un, un très grand professionnel, oui, de. de, de, de de conflits et de guerres et de choses comme ça quand il s'est retrouvé là il, il arrivait il arrivait du Vietnam du Vietnam de l'époque hein, pas le mm -hmm. du premier Vietnam pas du deuxième Vietnam où il est retourné d'ailleurs et euh, et, que, et que et que Robert Capa avait sauté sur une mine et qu'il avait am qu'il amenait quelque chose qui était un, que que Capa voulait euh, Donné à Picasso, euh, ben, tout de suite, ça a quand même fait un lien. Et puis, il a dit, waouh wow. euh, Alors que <rire> Duncan ne parlait pas espagnol correctement, assez ah, très mal même. Français, zéro. Il n'a jamais parlé français. Et Picasso ne parlait pas anglais. Alors, il ne pouvait pas parler. Donc, en fait, c'était très bien. Parce que comme ça, on ne perdait pas son temps. à mmh. n'a <rire> papoté, rien du tout. L'autre, il n'avait qu'à bosser, puis c'est tout. Mmh. Et, euh, et c'était une situation assez euh, magique. Parce qu'en fait, trois quarts du temps, il ne comprenait rien de ce qui se passait. Il ne savait pas ce qui se passait. Il y avait un tas de trucs qu'il n'a pas photographié, parce qu'il n'a pas compris qui était là, ni rien. Mais n'empêche que dans l'ensemble, il a fait quand même couvert pas, pas mal de terrain. Et effectivement, les archives sont monumentales. Les archives de Picasso euh, au musée, hein, tout, tout, ce qui, tout ce qui est conservé là, c'est énorme. Alors tout le monde pense qu'en se précipitant là-dedans, on va découvrir la vérité. Finalement, la vérité. Or, il n'y a rien de ça. Il n'y a pas la vérité, il y a des bouts de papier. Et il euh, y a des correspondances euh, à sens unique, avec toutes sortes de gens qui sont amusants, parce que bon, ils racontent leurs histoires, mais il n'y a pas de réponse. Alors, euh, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça Je ne sais pas. Mais on peut en tirer des conclusions assez bizarres par moment. J'en ai vu, vu d'assez tordus, tordus tirés par les cheveux, <rire> entortillés, quand même. Et puis ça ne sert à rien d'aligner des tickets de métro, euh, vous voyez. bon. Qu'est-ce que ça veut dire On s'en fout. Ah oui, il est allé dans une course de taureau à tel endroit, à tel jour, à telle heure. Ah ouais, ah, oui, super, super. Bon, et puis, euh, il a payé euh, la glace de fraise. D'ailleurs, on peut. ah oui, la glace de fraise, euh, je ne sais pas quoi, je ne sais pas combien, et, qui, et euh, à tel jour. Ah bon oh, Très bien. Et personne ne sait pourquoi. Moi, je sais pourquoi. Mais je ne vais, vais pas le raconter. Et, et, les, et les gens, ils vous mettent ça dans les trucs d'exposition au musée. La glace de fraise, c'est parce que j'avais été opéré des amygdales. Mais, mais ça n'apporte rien de le dire. Ça ne sert à rien. Vous voyez Donc les, donc, donc, donc les, les, les, les archives, c'est très bien. C'est génial. Pour des tas de raisons. Si on sait... Si on sait où on est, si on sait à peu près ce qu'on veut en faire. Mais on ne peut pas s'en servir pour inventer des histoires qui ne sont pas la route. Picasso ne passait pas son temps à faire des conférences et des discours et des machins. Pas du tout. Ce n'était pas son style, ce pas son genre. Il était très... Comment dire, retiré, très très calme. Il écoutait, il écoutait, et puis d'un seul coup, il balançait une vanne ou une blague. C'est plutôt un jeu, un jeu de mots ou une. il renvoyait un smash, quoi. Et puis c'est tout. Et, et donc, donc, alors après, qu'il qu m'a raconté ci ou ci ou là, pas tellement, finalement. Oui. Elle n'allait pas me raconter des histoires de bordel et des trucs comme ça, hein. à mon âge. Non, enfin, sauf qu'il m'a raconté que, que son père disait toujours « Ah, que la journée parfaite d'un espagnol, le dimanche parfait d'un espagnol, c'est le matin à la messe, l'après-midi au taureau et le soir au bordel. Oui. » <rire> Mais c'était typiquement un truc macho, machin, d'une autre époque. Et il ne faut pas oublier aussi qu'il était vraiment d'une autre époque. Hein. C'est assez marrant, qui est du 19e siècle.